Salut j'espère que vous avez la forme. Alors Aujourd'hui j'ai fait un petit décalage de vidéo par rapport à d'habitude. Je filme avec un Top euh, Moment 4 pour la vidéo. Bon, de face, c'est toujours ma GoPro euh, cube hein, Je sais pas s'appelle, je crois que c'est une Euro 5 ou Euro 4. Euro 5. Et, euh, et le son, bon, hein, toujours pareil, par mon, mon téléphone qui est dans ma veste avec le micro qui est intégré dans le casque en mousse, C'est pour ça que j'ai un son. Pour ma voix. Par contre, au niveau de la caméra, euh, j'ai dû baisser énormément en, en, en table de montage bah, le son de la caméra parce que malheureusement euh, la caméra marche bien. Vous avez vu, hein, l'image est propre. Hein. C'est une caméra chinoise. Euh, ils annoncent 4K. Bon, c'est un peu exagéré. J'ai plutôt un bon, un bon 1080p, mais net, correct. Le son est bien, mais le support où je fixe la caméra a tendance à vibrer. Donc ça fait un effet de comme ça, donc j'ai dû baisser vraiment, sinon c'est insupportable à entendre et vous allez vous allez vite quitter la vidéo à cause de ça. Donc voilà, c'est. Euh, c'est ce problème là. Euh, bon après euh, voilà. Voilà, sinon après ce pas non plus catastrophique, j'ai baissé simplement le son, c'est pour ça que j'évite de temps, j'utilise pas trop ce, ce, cette caméra à cause de ça, à cause de mon, de, mon, de mon machin où je fixe le guidon, alors que je trouve une solution, alors je sais pas si ça vibre au niveau de la caméra où elle est posée dessus ou, au niveau où ça se fixe, fixe sur le à l'endroit où on met les rétroviseurs moi je les ai en embout de guidon Mon début c'était sur le guidon. Alors je sais pas, il faut que je voie ça et essayer de mettre en tout cas des contrepoids ou des trucs, peut-être des rondelles. Je verrai, je, je, je sais pas encore. Bon, quoi qu'il en soit, je voulais revenir sur un petit sujet. Bon, ah, c'est un sujet qui est un peu. Euh, c'est question de parler, hein, question un petit peu de. Euh, voilà, de d'un petit truc que je me suis remarqué. Alors je sais pas si c'est moi, propre à moi, peut-être propre à ma région. Quand je vous parle, c'est toujours région corse, comme vous le savez mais euh, je me suis aperçu que les, les motards, que soit euh, bon, je ne regarde pas, je dis pas les, les motards en trail GS parce qu'ils n'ont jamais dit bonjour de leur vie, hein. ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Moi, je les considère même plus comme des motards, ces gars-là. Ces gars-là, ce, je dirais, ils regardent de travers, ils euh, ne vous, vous saluent même pas. Ce même pas des motards. mais je parle de tous les autres, mais que ça soit même dans des rosters ou même des, des motos comme des Harley, un chat comme ça. Euh, et c'est souvent des gens qui viennent du continent en plus, hein, là, parce que nous, encore, la moto, il y en a. Y a pas beaucoup de gens qui font de la moto contrairement en fait, à vous d'idées reçu les gens euh... non non il y a beaucoup beaucoup de motocross et des trails euh, et des trails, mais des rosters il y en a très peu c'est juste pas pour Je sais pas moi, moi j'aime bien les rosters même, et les trails mais c'est vrai qu'il y a plus de trails. mais même les trails il n'y en a pas non plus excessivement hein, c'est surtout beaucoup de motocross qui hein, et mais... ouais c'est comme ça par exemple pour vous faire une idée dans ma rég... dans ma, dans ma ville je suis... on est que deux à avoir une moto euh, littéralement, en deux. C'est pour ça, si un jour il y a un crime, ils sont sûrs de me retrouver. En plus, c'est deux c'est Moi, j'ai la cb 650R et l'autre, il y a une CB Donc, voilà, On, se, on salue tant en temps qu'on se croise, mais il y a très peu de motos. Mais bon, bref. Et euh, je me suis aperçu que peu de gens euh, saluent. saluent euh, on sait comment on fait le salut à V, en hein, un certain, de Et peu de gens le font. Alors, il y en a, a certains qui continuent à le faire, en France, hein. Mais c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui continuent à faire ça et je ne je, je sais pas pourquoi, euh, on dirait que c'est en train de se perdre ou peut-être les gens deviennent de plus en plus égoïstes, on dirait qu'ils sont, sont repliés, centrés sur eux-mêmes, comme ça se voit beaucoup dans la société, hein, actuellement et justement ça se répercute même dans la moto, on perd cette... Euh... Je sais pas, c'était camaraderie, je dirais, c'était cette chose qu'on avait avant, quand, quand on était motards. Alors, à certains, quand je parlais avec une personne, il m'a sorti quelque chose qui n'est peut-être pas, pas faux, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a trop de motards, y plus en plus de gens qui font de la moto, et vous perdez le fait d'être euh, une espèce de communauté. Évidemment, vous étiez vraiment une communauté, vous étiez peu sur la route, et vous avez tendance à être solidaire, à euh, soutenir. Maintenant, comme il y a énormément de gens qui font de la moto, et souvent, c'est des gens qui ne sont pas des passionnés de moto, hein, c'est des gens qui font de la moto de manière... Euh, comment dirais-je c'est des manières euh, occasionnelles quoi. vraiment ils sortent de temps en temps et c'est pas des passionnés de moto. Euh, ils sont contents de rouler comme ils rouleraient avec une voiture quoi. et voilà donc c'est vrai qu'ils se, re... je, je qu se reconnaissent même pas comme moteur, c'est un peu comme ceux qui sont des trail gs c'est des vieux d'un certain âge ils se reconnaissent même pas moteur, ils saluent même pas les moteurs donc c'est même pas les moteurs c'est des gens qui euh, sont contents de prendre une moto, de rouler avec une moto mais c'est pas du tout de... Enfin, voilà on sent qu'ils font ça comme ça. Non voilà, si c'est une... des vidéos comme ça, vous dire ce que vous en pensez, peut-être que c'est moi qui ai fait des idées, hein. Mais c'est vrai qu'on perd cette, cette euh... je sais pas, cette camaraderie, c'est ces choses atypiques qu'on avait nous avant, on pouvait, euh, voilà, euh... dire, voilà, on est motard, on se salue, on se reconnaît, euh... maintenant euh, les gens, ils vous croisent... Euh... C'est vrai qu'ils total quoi. C'est moi qui ai obligé sortir la main à chaque fois systématiquement. Euh, sinon, et après vous, vous vous saluent Mais sinon, c'est moi qui vous salue. Quoi. Au début j'ai cru que ça venait que des trails, et bon certains tri... certaines certaines personnes en trail vous saluent quand même. C'est vrai qu'en bon c'est rare, ça j'ai jamais compris pourquoi. Les BMW, je les salue plus parce que c'est carrément c carrément ils vous saluent jamais. Mais j'ai vu même des Harley davidson, même certains rosters, euh, des fois ils vous saluent pas. Après c'est vrai que. À... Dans la famille des motards, euh, ceux qui vous saluent le plus malgré tout, hein, c'est quand même ceux qui sont en roster comme moi. C'est vrai qu'ils vous saluent systématiquement. Rarement, des fois, ils ne vous saluent pas, mais c'est vrai que 90% ils vous saluent. Après, ceux en Harley Davidson, oui ou non, ça dépend des fois. Mais bon, en règle générale, plus vers le oui que vers le non. Et ceux en trail ils vous saluent pratiquement jamais. Eux c'est caché net. Peu importe la cylindrée, peu importe la marque, euh, c'est rare qu'ils vous saluent. Mais c'est vrai que je, je sens qu'il y a cette chose qu'on sent que ça se perd, ce salut, ce qui est dommage, hein, c'était vraiment sympa. Et ça se perd et comme tout ce qui est dans cette société actuellement, d'égoïsme d'égocentrisme, on sent que, voilà, il y a de plus en plus d'égoïsme, de plus en plus d'égocentrisme. rien qu'à voir dans la politique, les gens qu'ils ont voté pour, pour une voiture finie. Les gens comme ils réagissent avec les autres. On même sur internet, on voit qu'il y a de plus en plus d'animosité, de plus en plus d'agression, de plus en plus de gens agressifs, de gens qui... Voilà, on sent que c'est du, du chacun pour soi. Et ça se perd. Euh, J'ai croisé des femmes, par contre, elles, oui, elles, elles, elles vous saluent. Bon, on les reconnaît avec des choses qui sont vous casque. même au niveau de la taille d'épaule, elles sont plus fines qu'un homme. Donc, on reconnaît vite quand c'est une femme en dos. Euh, elles vous saluent, voilà. Vous voyez, elles, n'ont elles pas perdu le, le, le truc de saluer. Euh, je sais pas, elles doivent aimer ça, ça doit la moto, c est, c est... elles prennent ça au sérieux, quoi. comme toujours, comme tout, ce qu'elles font. Elles, euh... Donc elles, elles, elles font bien les saluts et tout ça. Mais les hommes, c'est vrai que... Pas tous, attention, parce que regardez, moi, je le fais bien. C'est une question de la Dans En mode, c'est connerie de féminisme, à la contre, je, je rentre pas du tout là-dedans. Tout ce truc de garder sexe, ça, ça c'est la bêtise. Mais je veux dire, mais... Ce que veux dire par là, c'est que c'est vrai que ça se perd. Je me suis aperçu que ça se perd énormément. Il euh, y a plus... Cette... On dirait qu'il y a plus cette entraide, il y a plus cette, cette euh, camaraderie... Euh ce soutien qu'on avait entre motards euh, je suis sûr que si je tombe en panne en moto ça va arriver sur la route il n'y a aucun motard pratiquement qui va venir ou alors vraiment des purées dures, des vraiment des gens qui le font mais c'est vrai que dans la famille des motards vous remarquerez c'est que en roster ils saluent énormément après vous avez les, les gars en shopper les, les, les Davidson ça eux c'est 50-50 je dirais et après en trail ils saluent quasiment ou ils m'ont salué mais c'est très rare et très peu mais ça ça, ça va en en diminuant même dans les autres classes. Il y a c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, c'est.. Il y a une espèce de, de refroidissement des, des, des gens. De, on dirait qu'ils ont plus, pas plus envie, on dirait ils sont plus égoïstes qu'avant, plus centrés sur eux-mêmes. Et pour eux, faire de la moto, ça qui vient, ça revient, comme si vous rouliez en voiture. Voilà, ils se sentent plus investis. Euh, comme il y a certains hein, qui l'avaient dit, il y a beaucoup plus de motards qu'avant et les gens ne se sentent plus. Euh... Bah, je sais pas, avant on avait une famille de motards, on était vraiment une petite marche niche, comme on dit, maintenant qu'on est de plus en plus, il y a beaucoup de gens très des élèves, ce n'est pas des curés durs. Hein qui En font énormément, qui sont vraiment des passionnés comme moi ou comme vous qui écoutez ma chaîne, qui faisaient énormément de mécanique dessus. Qu'on est vraiment à fond de moto, ils sont en train de de temps en temps le week-end. Après, ils amènent leur moto en concession, ils font faire les révisions, ils ont rien à foutre, ils y touchent jamais à la moto. Donc voilà, c'est ça. Bon, écoutez, en tout cas, c'est un petit vidéo comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai aussi fait cette vidéo pour voir à peu près la prise de son qui est catastrophique. je j'ai pas réglé la prise de son. Je parle de prise de son extérieure, extérieur, à la boucle qui a déjà une caméra vraiment exceptionnelle. Vous voyez la petite carré là, vous avez vu, de toute façon le son que j'ai, vraiment exceptionnel J'ai pas de bonnet, vous hein, remarquez, pas de bonnet de son, la son le prise de son est direct hein, sur la caméra GoPro. Hein. Elle, elle a une espèce de filtration en interne du vent, euh, vraiment tip top. En plus après je mets le son comme ma voix directement dans le casque donc ça fait un son qui est vraiment nickel. Pour... Mais la la, la la chinoise elle est bonne, hein. est une bonne caméra, film dit, hein, elle filme bien, a un bon son, mais c'est le support je pense qui nous a vraiment merdé. Ça fait une espèce de vibration et il va j'arrive. Bon écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, je vous souhaite un morag, ciao ciao